Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la suite de la série Un autre regard sur l'ego. Cette vidéo va concerner les pièges de l'ego d'ordre adolescent, donc les pièges de l'ombre et les pathologies que je considère comme étant plutôt de l'ordre de l'âge de l'adolescence. Alors, Il y a eu évidemment précédemment les pièges d'ordre infantile, il y aura ensuite les pièges d'ordre adulte et pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos introductives sur ces notions de piège de l'ego, sur ma conception de l'ego, je vous encourage à aller les voir. Je mets les fiches au-dessus de l'écran. Petite précision, c'est que entre le tournage de cette causerie avec mon ami Laurent et le montage de cette vidéo, il y a eu une prise de parole de notre président de la République, Monsieur Macron, qui a employé des mots pour le moins pas très ajustés à la hauteur de sa fonction. Je me passerai de les répéter ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que qu'avec ces paroles-là, et avec la stratégie qu'il adopte et que son gouvernement suit au pied de la lettre, nous allons nous rendre compte qu'il y a là, derrière, un certain nombre de pièges de l'ego, voire de pathologies qui y sont associées. Vous en verrez deux dans cette vidéo aussi, et je vous en réserve d'autres dans la vidéo qui concernera les pièges de l'ego adulte. Voilà. Alors, au fait, il y a longtemps que je ne l'ai pas précisé, mais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, et une fois que c'est fait, pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo, de cliquer également sur la petite cloche. Par ailleurs histoire de titiller l'algorithme de Google et de YouTube et de faire que cette chaîne progresse peu à peu en notoriété, vous pouvez également cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et que vous considérez que cette chaîne mérite d'être mieux connue. Allez, vous me suivez C'est parti on passe à l'adolescence. Oui, alors les trois besoins euh, de, de l'âge adolescent euh, qu'on qu a évidemment encore aujourd'hui mais qui, qui, qui démarrent à l'adolescence. Donc le premier, c'est le besoin de plaisir. plaisir ouais. Donc euh, ben, c'est naturel qu'on ait besoin de plaisir, il ne faut pas l'éviter. Au contraire, c'est ça qui, qui nous procure du plaisir. Donc euh, mmh. c'est fait partie aussi des choses qui nous rendent heureux. Euh, donc ça, ça passe par faire la fête, par l'humour, euh, par des célébrations, des voilà, des anniversaires, des bals, euh, des mariages, etc., etc. Ça passe par des rituels aussi, hein, euh, les, les rites religieux avaient aussi cette fonction-là, hein, d'un côté euh, apporter du plaisir, euh, de participer à des offices, de chanter ensemble, ouais, euh, etc. Ouais. Le problème se pose quand c'est une recherche exclusive ou excessive, excessive du plaisir ouais. et du bien-être. Et ça, c'est le gros piège de notre époque. C'est euh, beaucoup de jeunes dans les pays occidentaux euh, n'ont pas eu le sens de l'effort euh, tout leur est tombé dessus, euh, tout chaud, tout rôti, quoi. ils ont eu plein de jouets quand ils étaient gamins, euh, on, leur a, euh, on les a inscrits euh, dans des tas d'associations sportives, culturelles, mmh. euh, ils sont allés euh, au spectacle, chien. au cinéma, ouais. ils ont eu les jeux vidéo, il y a toujours eu quelque chose pour les plaisir, pour les solliciter, pour... Euh, ouais. et dès lors qu'il y avait un effort à faire, évidemment c'est désagréable donc mmh. le cerveau il n'a pas appris, la, la mécanique de l'effort. Donc très très vite, il tombe dans le côté rouge, le feu rouge. Là, la problématique qui est, je suis en recherche permanente de facilité et de confort. Ouais. Qu'on peut appeler de la paresse, parce que euh, toute forme d'effort, euh, certes, l'effort est désagréable, bien entendu. L'effort ne ne, ne crée pas ouais. beaucoup de plaisir. Chez certains, oui, parce qu'on a pris le goût de l'effort, certains sportifs de haut niveau, etc., ou, oui. ou des intellectuels qui ont plaisir à apprendre, donc c'est même plus un effort pour eux, ils le font par plaisir. Donc, euh... Mais plein de gens euh, ne font pas d'effort parce que ça leur fait pas plaisir, justement. Et, et donc là, on est vraiment sur un, un gros problème de notre temps, où plein de gens n'ont pas envie de faire l'effort, euh, de se donner un cadre, de prendre le contrôle de leur vie, quelque part. Hein. C euh... Et donc ça, gros, gros, gros, gros bug euh, actuel. Oui sur lequel la société insiste évidemment, ah bah, la oui, publicité, plaisir, le marketing, faites-vous plaisir, c'est euh, ah ouais. faites hein, sûr, euh, consommer. Le, le besoin suivant de l'adolescent, c'est trouver son autonomie, alors là il passe par deux expériences, de recherche d'expérience tout à fait normales, mais un peu oppo enfin opposées, complémentaires, c'est le besoin d'être libre, les parents ont commencé à me gonfler, je veux sortir avec les copains, voilà, je veux avoir une heure de, de coucher plus tardive, etc., faire ce que je veux. Et le besoin de puissance, le besoin de s'affirmer. Ouais. Donc on a les, les, les deux volets de l'adolescence, hein. je veux faire ce que je veux, et puis euh, ben, je commence à m'engueuler avec mes parents parce que euh, je manifeste que voilà, j'ai mes propres idées, mes propres envies. Donc euh, ben, je vais dans la direction feu orange, là c'est euh, certes, je veux avoir ma liberté d'agir avec euh, ma propre énergie, mais le petit piège commence à se clignoter quand on est, mais c'est comme je veux moi ouais. c'est pas comme l'autre veut donc euh, au plus ça, ça va s'amplifier au plus évidemment on risque d'arriver en zone rouge et la zone rouge, elle va être euh, soit être dans la rébellion permanente donc adolescent qui se rebelle contre tout la critique systématique, alors c'est pas forcément de rébellion mais euh, il n'y a rien qui va, quoi. on voit tout en noir mm. on voit tout en noir euh, ou alors, ça c'est un peu plus subtil c'est euh, le piège c'est le piège inverse en fait, c'est le piège de l'irresponsabilité ou de l'impuissance, comme ouais. j'ai pas la puissance, je, voilà, je suis empêché par mes parents, empêché par mon niveau financier, euh, ben, j'étais à un moment un directeur d'établissement socio-éducatif, travaillé des délinquants, et tu les chopes en train d'avoir chopé un portefeuille, euh, à l'époque c'était des lecteurs de DVD, des trucs comme ça, ils l'ont caché dans leur blouson donc tu vois, tu te dis oh, tu as volé ça, il dit, ah, c'est pas moi, monsieur. Il dit, comment c'est possible, ça Mais bien sûr que c'est toi. Sauf que dans sa tête, c'est pas ça la mécanique. Dans sa tête, c'est, j'ai pas les moyens de me le payer. Mmh. D'accord Donc je le pique, donc c'est pas de ma faute, c'est la faute à la société, quelque part. Bon, je fais un résumé rapide, mais euh, à l'âge adulte, c'est, bah, comme j'ai pas l'énergie de faire ce qu'il faut pour changer de boulot, euh, pour changer de conjoint si ça va plus, en fait, bah, soit on n'y peut rien, quoi, on peut rien y faire. C'est également un des ressorts sur lesquels compte euh, nos gouvernants, et, euh, bof. Il euh, n'y a pas moyen de lutter, quoi. ça sert à rien, ils sont plus forts que nous, euh, donc euh, on est impuissants à prendre notre place, à, à réagir. C'est exactement la même chose. Donc euh, si tu veux avoir la liberté de faire ce que tu veux, bah, tu te soumets et, et ça amplifie ce qu'on disait précédemment. Quoi. Ce qui est étonnant aussi, c'est que les politiques utilisent aussi beaucoup le « c'est pas moi ». Après ah ben, ils sont pris la main dans le sac. Exactement, <rire> hein, tout à fait. On, Bien en, vu. Connaît, on en connaît. <rire> euh, Donc ça c'était pour le, le, le problème, le bug de le, la recherche d'autonomie. Et donc troisième besoin euh, que je considère comme étant de la période de l'adolescence, euh, donc ce, ce, l'intégrité, l'identité, la construction de son identité, et euh, donc avec le sentiment d'être quelqu'un. Ouais. Et ce sentiment d'être quelqu'un euh, va passer, et ça c'est là il y a feu orange, par ben, ça va passer par l'image que je donne. Ouais. Donc je m'attends à être respecté pas seulement pour ce que je suis, mais pour euh, l'image que je donne. Et donc là, ça ouvre la porte à, bah, pour donner une image, il va falloir que je, je fasse du bodybuilding, que je fasse de la muscu, que j'ai telle ou telle marque de blouson, de chaussures, que, et, et on va rentrer dans la course à l'image, tu parlais des likes tout à l'heure, oui. ça, ça correspond aussi à la même oui. mécanique, hein. oui. Donc, euh, et, et là, le, le, la zone rouge, le piège de ça, l'ombre, c'est que du coup, puisque je ne me fonde pas sur ce que je suis à l'intérieur, mais juste sur l'image que je veux donner, en fait, je vais être en permanence, inconsciemment, en train de me comparer. Oui. Je suis moins bien que l'autre, ou j'ai besoin d'être mieux que l'autre. Euh, donc il y a une espèce de sentiment d'infériorité ou de supériorité, euh, latent, il est pas forcément évident à sentir, mais il est là, et euh, quelque part, c'est ce sentiment de d'infériorité de, de, de, qui va m'amener à imiter des modèles. Ouais, un modèle sportif, un modèle d'entreprise, de, ouais. de milliardaire, de, de, de chanteur ou autre, m'habiller comme lui, je vais essayer d'avoir le même genre de, de, de bijouterie que lui, etc. Donc c'est le piège. Autre truc également qui est euh, un piège de cette, euh, de ce sentiment d'exister. Pour avoir le sentiment d'exister, je vais prendre une place excessive, -dire je vais devenir provocateur, je vais ouais. devenir agressif. Et je, là, je me fous complètement de l'autre, ce pas mon problème, c'est oui. « je veux exister », et euh, j'ai vu par exemple sur un, un tag sur un pont euh, ne jamais baisser les yeux. Bah, mais quel sens ça cest dire bah, effectivement, je ne baisse pas les yeux. Je te montre que c'est moi le plus fort. Quoi. Mmh. On est dans le, dans le piège de ça. Et alors comme euh, comme l'autre là, il y a évidemment euh, la correspondance euh, au piège. Euh, tu vois apparaître là, il s'agit euh, de ces trois pièges-là. Je considère que c'est les trois pièges du capitalisme. <rire> alors, on en a évoqué ça. Hein. Ah, oui. C'est le capitalisme, la société de consommation mène à tomber dans le piège de la facilité, ouais, de, du confort, de la paresse, de, de, de, de l'image, hein, de la recherche de, de, de, de mon pouvoir économique, euh, et puis bah, c'est grâce aux comparaisons avec les autres que tu as envie de changer de bagnole, que tu as envie de changer, que ouais, envie de, changer de blouson, etc. Ouais, c'est les ressorts du capitalisme, cest j'utilise ça, à ouais, faire ça ouais. et évidemment, bah, on va avoir en face les pathologies du capitalisme et les pathologies euh, correspondantes, euh, bah, ouais. la première par rapport au plaisir, c'est toutes les addictions. Ouais. Les addictions à la consommation, les addictions au jeu, les addictions au sexe, les addictions à la drogue, à médoc, à l'alcool, enfin, toute forme d'addiction, psychologique ou physique, correspondent à la pathologie de, de, de, de la recherche de plaisir permanent. Voilà. Ah ouais. Et, Et là, donc, mon addiction sert à, à, à elle m'empêche de voir que je ne cherche pas mon plaisir là où je devrais devoir le, le trouver. Alors là, un petit aparté, si on peut, c'est que tu as entendu parler du métavers, du métavers, ça proposé par Facebook Zuckerberg, on dit. et Et c'est très intéressant, parce que là, on nous propose de la virtualité permanente, du plaisir permanent, en gros, hein, avec ses lunettes Oculus. Exactement. Ça, je... On n'aura plus à se confronter à la réalité, non, en plus, on pourra voilà, choisir l'univers voilà. de plaisir dans lequel on voilà. a envie de fonctionner. Avec ton avatar que tu crées, donc tu pourras mettre un avatar bodybuildé, si tu veux, pour ça tu seras beau tout le temps, et tu te baladeras <rire> sur la toile. Donc là, on va, on va y arriver, là, oui, <rire> oui. Ouais. Bah, dans quel monde allons-nous arriver bah, non, ouais, Dans moins, dans moins, ouais. moins de 5-10 ans, quand et même. Hein. Et... et là on est déjà, c'est la pathologie suivante. Ouais. Euh, sadisme, perversion, sociopathie, psychopathie. Je dis qu'on y est déjà, c'est qu'en fait, euh, on peut considérer dans ce qui est en train de se passer, dans les, les, les réponses politiques à la crise sanitaire, qu'il y a quand même une certaine dose de sadisme. <rire> hein, une certaine dose de perversion. Ouais. Euh, la sociopathie, je pense qu'elle est là aussi, d'une certaine façon. Oui, oui. Donc, au niveau individuel, évidemment, ce sont des, des problématiques de, de, de personnes qui sont tellement dans leur recherche de puissance et de liberté d'eux-mêmes par rapport aux autres qu'ils ne voient pas qu'ils infligent de la douleur à l'autre, ils sont même dans le plaisir d'infliger de la douleur à l'autre, ça c'est le sadisme euh, le psychopathe c'est un peu la même chose hein. ça va même un plus loin, parce qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en train d'avoir de, de un acte délictuel ou criminel euh, le sociopathe c'est la même chose au niveau social on peut se demander jusqu'à quel point euh, ouais. nos gouvernants et certains comités scientifiques ne sont pas <rire> en train de passer du côté ombre au côté pathologique ah, bon. <rire> et enfin la, la dernière, euh, les dernières pathologie par rapport au troisième, la troisième ligne, on va retrouver l'histrionisme puisqu'il s'agit d'image d'image de soi, donc la séduction, le côté mettre en avant l'image de soi pour pouvoir séduire et pour pouvoir, voilà en fait mon identité, dépendant de mon image, et bien je veux mettre en avant cette identité de planification. Le narcissisme et l'hypertimie, alors l'hypertimie c'est les gagneurs, les... Les, les, les gens qui sont, on va dire, qui se sont faits tout seuls, qui ont cette fierté d'être toujours en train de. Taper. un peu, quoi. Il y a une forme d'hyperactivité, mais surtout, je suis toujours au top, quoi. Voilà. Ouais, toujours à fond. Pas force, voilà, toujours à fond, toujours le meilleur. Il y à... tapis, quoi. Ouais un peu, euh, <rire> ben, quoique que lui aujourd'hui il peut plus trop être là-dedans, n'est-ce pas non, mais... mais je pense qu'il nous a quittés récemment. <rire> mais oui, c'est c'est cette euh, c'est le, le jeune cadre aux dents longues euh, et qui fait tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, gra gravir les échelons, euh, quitte à écraser tout le monde, quoi, évidemment. Euh, donc voilà pour les, les trois euh, les trois lignes, les trois besoins de de, de l'âge adolescent. Ouais. Ouais.